recherche de fuite. Donc, nous avons une infiltration, nous avons une infiltration de la silicone de la rosace. Après avoir fait un test sur l'alimentation d'eau la froide, nous n'avons rien détecté. Aucune fuite sur l'alimentation d'eau la froide. Nous avons une dégradation des murs dans la salle de bain. Nous avons fait un passage par la caméra endoscopique et nous voyons bien que nous avons une infiltration par les gens silicone de la rosace. La de fuite a